Mamie Georgette ne fait que te répéter que c'était mieux avant. Et toi-même, tu es un petit peu mal au crâne dès qu'on te parle de numérique, de coworking et de synergie. Eh bien, Blida à Metz est justement là pour te montrer que le but du futur, c'est d'être comme le présent, mais en mieux. Hey, ouais CRM c'est l'ancien site d'exploitation des bus de l'agglomération Messine, qui s'est transformé depuis 2013 en un tiers-lieu dédié à l'inspiration, l'innovation et l'intelligence collective et qui accueille des entreprises du numérique, des start-up, des associations et des artistes. Donc pour résumer avec des mots simples, parce que j'en ai besoin, Blida c'est un lieu qui permet à des gens de mettre leurs compétences ensemble. L'enjeu de Blida c'est de créer de l'emploi dans les domaines du numérique et les domaines de l'économie créative. Et donc l'idée c'est de mettre dans un espace atypique toutes ces énergies et de favoriser les rencontres, les échanges, les savoir-faire. Donc c'est rassurant d'avoir d'autres gens autour qui, qui sont complémentaires ou qui, qui rencontrent les mêmes problématiques dans leur euh, travail. Et ça permet surtout de déclencher des projets nouveaux. Par exemple, on a euh, une, une société qui travaille autour des biodéchets qui a fait appel à un studio de jeux vidéo indépendant et ensemble ils ont créé un serious game autour du jeu vidéo et euh, du développement durable. Ça a été rendu possible parce que cette rencontre elle s'est faite à Blida euh, et pas ailleurs. Ah, Allo oui, Flexibois, j'écoute oui oui, oui, oui, la livraison est partie, oui, bien sûr. Et donc Blida dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, le, le futur du futur, ça ressemblera à quoi eh ben, Je pense qu'on ne peut pas le dire. On se prépare aussi au monde de demain avec la transition écologique, avec effectivement ces métiers créatifs qui sont un fer de lance, je pense notamment à l'industrie du jeu vidéo. On essaie de faire en sorte que Blida soit de plus en plus ouvert aux habitants, à l'ensemble des personnes qui veulent venir expérimenter, tester. Donc Blida se transforme et, et, et sera sans cesse en mouvement. Wesh, Mademoiselle, un plan du futur, euh, t'es trop soyeuse. Hein? Franchement, euh, t'as un Facebook Faut euh... tu suivre sur le réseau hein? Voilà, merci. Fais un petit selfie. <rire> J'ai un parcours un peu en zigzag. Je me suis formé à l'impression 3D, à de la sculpture, du moulage, de la peinture. J'ai fusionné en fait tous ces savoir-faire en une entreprise, du coup Polyfusion, qui permet de faire de la petite série en résine. Donc ça peut être des trophées, des figurines, euh, des objets de design. les gens comme, euh, comme moi, il y en a beaucoup qui ne vivent pas exactement dans le futur. Donc il y a deux parties euh, dans ton activité qui sont reliées. Je vais en général partir d'un dessin ou d'une sculpture traditionnelle. Donc là, on n'est pas du tout dans le futur, on est plutôt dans le passé. Après, sur l'ordinateur, je vais modéliser, je vais sculpter. donc partir par exemple d'une sphère. Une fois que j'ai cet objet 3D, je vais utiliser un logiciel pour le découper en tranches, comme un IRM. Et ces tranches vont être reconstituées dans un appareil, dans ce qu'on appelle une imprimante 3D. À ce niveau-là, on sort ce qu'on veut sur la machine, dans tout un tas de matériaux. Est-ce que tu as déjà eu des commandes un peu malhonnêtes Genre, bonjour, je voudrais une impression de pièces de, de, de 2 euros, mais en grande quantité Non, pas trop pas trop genre de choses. Par contre, des objets copyrightés, par exemple des figurines de personnages connus ou, euh, ou des licences, ça par contre, j'en ai beaucoup, que je suis obligé de refuser. pour ça que je travaille plutôt directement avec les, des éditeurs de jeux vidéo, avec euh, des gens de la BD ou des illustrateurs. Et à ce moment-là, c'est des collaborations. Je peux pas J'ai... Donc le futur, c'est passer par le digital pour revenir vers le pour concret. revenir vers le traditionnel derrière. On, on, en, on ne le remplacera pas en fait. Ça, ça ne permet que de gagner du temps, de gagner en, en finesse, mais ça ne remplace pas le travail euh, traditionnel. Bon, bonjour. Bonjour, ce serait pour rentrer à ma maison. Euh, voilà. Vous, vous partez à, à quelle heure à peu près Je... Oui Bonjour. Alors je veux bien monter en avance parce que je vais un petit peu froid.